Promener, pénal dans son quartier, au coin d'une rue soudain, une maître de chien enragée, de la matraque Noël une Le père était bien là, quand la BAC a débarqué, venant de finir ses achats, ils se sont mis à le contrôler, lui qui ne se doutait pas, c'est à l'avenir. Voilà, merci Sacha. Bisous.